Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Cercle marxiste de Sciences Po. Donc, euh, je me présente vite fait, je m'appelle Gabriel, je suis étudiant à Sciences Po et euh, militant à Révolution, qui est la section française de la tendance marxiste internationale. qui publie ce journal Révolution. Donc, On organise depuis le début de l'année les cercles marxistes à Sciences Po. Et ce soir, on vous propose un format un petit peu particulier. Il s'agira d'un débat entre Bernard Friot, qui euh, est l'auteur de beaucoup de livres sur le communisme et qui a euh, récemment publié on travaille conversation sur le communisme avec Frédéric Lordon, euh, qui va donc euh, être invité à débattre avec Jérôme Métellus, qui est le rédacteur en chef de notre journal Révolution, que vous pourrez acheter à la sortie. Donc euh, pour, vous, euh, pour vous expliquer rapidement comment va se passer ce débat, donc, euh, Jérôme et Bernard vont chacun présenter leur conception du communisme pendant environ 25 minutes. Puis euh, on prendra quelques questions dans la salle, pendant une dizaine de minutes environ. Et enfin, ils pourront répondre à ces questions dans une conclusion qu'ils feront chacun, où ils pourront aussi se répondre et bah, confronter leur vision. Merci à tous d'être venus. Bienvenue. Euh, le débat va pouvoir commencer. Et euh, l'honneur, la parole est à Bernard Friot. Le, le communisme, disent... Euh Marx et Engels dans l'idéologie allemande c'est une phrase célèbre hein, c'est le, le mouvement réel de sortie de l'état des choses c'est donc une réalité empirique qui s'observe dans toutes les sociétés capitalistes toutes les sociétés capitalistes connaissent un mouvement réel de sortie de l'état des choses qui est le communisme sous des formes évidemment différentes selon les sociétés de même que le capitalisme s'est construit comme mouvement réel de sortie du féodalisme selon des modalités différentes d'un pays à l'autre et sur une, sur une période de temps euh, forcément longue parce qu'on ne passe pas d'un mode de production à un autre comme ça, par une coup de baguette magique. Et si Marx et Engels peuvent... Euh, Définir le communisme comme le mouvement réel de sortie de l'état des choses, c'est parce que l'analyse que Marx propose du mode de production, c'est une analyse de son caractère contradictoire. La science sociale critique aujourd'hui, surtout sous l'influence de Bourdieu, a tendance à nous faire poser le capitalisme comme un, comme un système de domination dans lequel les choses ne changent que pour se reproduire, en quelque sorte, et dans lequel il n'y a qu'une classe pour soi, la bourgeoisie. En face, il peut y avoir des rapports de force, euh, de temps en temps, euh, en faveur des dominés, euh, mais en tous les cas, il n'y a pas de, de classe révolutionnaire en capacité d'instituer, dans le capitalisme même, une alternative aux institutions capitalistes. Je vais préciser que mon objet ne porte que sur le travail parce que c'est le travail qui est mon, mon objet de recherche et donc je ne vais pas aborder toutes les dimensions du communisme, j'en serais bien incapable, mais c'est euh, la capacité d'une classe révolutionnaire à instituer des alternatives aux institutions capitalistes du travail et dans le cas français que je vais analyser est mon objet donc précis il faut partir de la situation du travail dans le capitalisme hein, tel que Marx l'analyse et on peut prendre un texte qui est relativement court et fulgurant hein, le, le chapitre inédit du Capital qu'il écrit en 64, 65, 66, 67 parfois au moment où il commence l'écriture du capital, Et, euh, où il insiste sur la dimension contradictoire hein, du travail dans le capitalisme. Le capitalisme organise le travail pour mettre en valeur du capital, il y a une production de valeur pour la valeur, une production tautologique de la valeur, une production autotélique de la valeur. Euh, dont les effets sont absolument dramatiques hein, puisqu'il y a une indifférence à la production de valeurs d'usage hein, puisque le travail évidemment c'est du travail concret qui produit des valeurs d'usage mais le travail considéré comme productif, la partie de, de ce travail concret considéré comme productive l'est dans l'indifférence totale de la bourgeoisie à l'utilité sociale de ce qui est produit puisque euh, ce travail concret n'est opéré que pour mettre en valeur du capital pour euh, valoriser du capital donc production de la valeur pour la valeur et cette indifférence au travail concret, disent Marx et Engels n'est pas que le fait de la bourgeoisie il est aussi le fait des travailleurs eux-mêmes euh, non pas individuellement il n'y aurait pas évidemment de de souffrance au travail de, si les travailleurs individuellement étaient indifférents à l'utilité sociale de ce qu'ils produisent. C'est la souffrance au travail bien justement de cette non-indifférence. Mais les travailleurs organisés, nous disent Marx et Engels, sont indifférents à l'utilité sociale de ce qui est produit. Et nous l'observons hein, chez ces travailleurs qui, euh, tout en étant personnellement hostiles à la production d'armes par exemple qui vont être vendues, collectivement produisent des armes qui sont vendues. Et euh, vous, vous voyez que cette adhésion collective à l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit suscite à la fois une dissidence, hein, nous avons aujourd'hui une forte dissidence hein, de d'une fraction euh, non négligeable de la jeunesse, y compris diplômée, hein, qui est décidée à ne pas produire de mer pour le capital, on va dire ça en gros. Hein, euh, euh, mais une dissidence qui reste marginale hein, et quand la marge dure, euh, bah, finalement, elle sert d'alibi à la logique capitaliste. Hein, le logiciel libre est en fait totalement nécessaire au logiciel propriétaire. Et, euh, tout le une production marginale du bio va en fait servir de caution à l'agrobusiness, en fait, etc., etc. Sortir du capitalisme n'est donc pas si simple parce que précisément non seulement les institutions du travail corsettent les travailleurs, mais en plus il faut sortir aussi d'une pratique qui de fait adhère à cette folie absolue de produire de la valeur pour la valeur, qui est le cœur du capitalisme. Les institutions qui corsettent les travailleurs, et on comprend qu'ils soient corsetés, puisqu'ils ne décident de rien quant au contenu du travail, quant à ce qui va être produit, et donc pour qu'ils mènent le travail. Qu'ils n'ont pas décidé, encore faut-il qu'il y ait un certain nombre de fouets. Il y a deux fouets essentiels. Le marché, qui fait que les travailleurs ne sont reconnus comme travailleurs qu'à la mesure de l'activité qu'ils mènent et qui valorise du capital à travers un marché des biens et services. Et qu'ils soient travailleurs indépendants et donc soumis au marché des biens et services ou qu'ils soient travailleurs employés et soumis au marché du travail, ils ne sont reconnus comme travailleurs qu'à la mesure de l'activité considérée comme productive qu'ils mènent. C'est ce que Marx appelle le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, le salaire capitaliste, c'est la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche qui met en valeur du capital. Que je sois travailleur indépendant, ce qui est la forme canonique de mise au travail dans le capitalisme, hein, c'est vraiment la forme canonique, c'est le travail indépendant, ou que je sois employé lorsque le travail nécessite un collectif. Mais on voit très bien que, par exemple, lorsque l'on sort de l'école, Aujourd'hui, euh, on a des contrats de mission, des CDD liés à la tâche, on est payé à la tâche. Hein. Les travailleurs indépendants aussi sont payés à la tâche. Le paiement à la tâche est le cœur, euh, un des cœurs de la façon dont euh, la bourgeoisie capitaliste, qui a le monopole sur la définition du travail, euh, ben, maintient sous son carcan les travailleurs et euh, on l'a très bien vu euh, dans le confinement hein, euh, les travailleurs indépendants ou tous ceux qui avaient décédé des missions, de l'intérim etc ont été à poil hein. pas d'activité donc à poil puisque c'est l'activité validée comme productive qui est la mesure de mon droit à ressources mais le confinement précisément nous enseigne quelque chose c'est que tous les salariés qui avaient un CDI respectant le salaire de la convention collective ont eu 84% de leur salaire quoi qu'il les ait fait et que les fonctionnaires ont eu 100% de leur salaire quoi qu'ils les ait fait alors certaines, les soignantes ont plus travaillé que, davantage travaillé que en dehors du confinement, mais beaucoup de fonctionnaires n'ont pas fait comme les autres et ils ont eu 100% de leur salaire. C'est donc qu'il y a une classe révolutionnaire et que le capitalisme est un mode de production contradictoire qui génère à travers la lutte de classe par l'action d'une classe révolutionnaire des institutions du travail antagoniques à celles du capital et le XXe siècle a été la création en France d'un salaire communiste. Par salaire communiste, il faut entendre un salaire qui, qui précisément, sort les travailleurs de cette dépendance vis-à-vis -vis de l'activité validée comme productive pour être reconnu comme travailleur à travers un salaire. <cười> Ça s'est fait en deux temps. Un premier temps, ça a été la convention collective, qui de 1919 à 1975 à peu près, a mobilisé l'activité syndicale de façon euh, majeure pour construire, contre le salaire capitaliste, contre le prix de la force de travail, le salaire communiste, dans une première étape qu'on va qualifier d'anticapitaliste, parce qu'elle n'a pas vraiment encore un contenu communiste. Cette première étape, donc, c'est... Euh, la, la création de l'emploi. Là je vous renvoie euh, aux travaux par exemple de Claude Didry hein, sur l'institution du travail qui montre comment le code du travail de 1910 qui naît de l'offensive euh, de la CGT qui se crée en 95 hein, et, et de la SFIO qui se crée en, en 1905, nous avons dans la fin des années du 19e et la, le début du 20e siècle une très forte offensive ouvrière, pas qu'en France, hein, dans l'ensemble des pays européens à laquelle la bourgeoisie répondra par la boucherie de, de 14, bien sûr. Et euh, cette, euh, cette dynamique conduit à l'invention de l'emploi, puisque le Code du travail de 1910 impose aux capitalistes de devenir employeurs, ce qu'ils ne veulent jamais être, puisqu'ils veulent que les rapports de travail s'inscrivent dans le, le doux voile du commerce. Hein. Prenez Hubert ou qui du même type hein, qui sont simplement le capitalisme tel qu'il existe avant 1910. Le code du travail interdit euh, la sous-traitance, interdit le marchandage, euh, euh, oblige les capitalistes à ne plus être des donneurs d'ordre qui achètent de l'ouvrage fait soit des travailleurs indépendants, soit des marchandeurs, soit des sous-traitants, mais à devenir eux-mêmes des employeurs en contact direct avec les travailleurs et là, à s'exposer comme exploiteur euh, sans qu'il n'y ait plus le voile du droit commercial. Et dans cet affrontement-là, hein, vont naître ces institutions euh, anticapitalistes que sont le salaire à la qualification euh, du poste, hein, de la convention collective va instituer à la place du salaire à l'activité qui est le propre du, du capitalisme, le salaire à la qualification du poste de travail. La qualification, c'est totalement abstrait, ce n'est pas du tout l'activité, puisque toutes les activités d'une branche sont confrontées et classées par niveau de qualification, et au même niveau de qualification, vous allez avoir des activités extrêmement différentes, mais qui sont considérées comme contribuantes à un même niveau de production de valeur économique et ça va déterminer le salaire. Nous sommes là non pas dans le travail concret mais dans l'abstraction du travail abstrait et on est payé à la qualification du poste, c'est parce qu'on est payé à la qualification du poste que pendant le confinement, les travailleurs ainsi rémunérés ont conservé 84 de leur salaire. Nous avons donc une première capacité de la classe révolutionnaire à instituer des alternatives aux institutions capitalistes du travail c'est le salaire à la qualification du poste c'est ce qu'on appelle l'emploi. L'emploi c'est pas alors, au sens de l'INSEE toute situation de travail, là c'est une catégorie tellement extensive qu'elle n'a aucun intérêt théorique, c'est lorsque le poste de travail est le support de trois droits, le salaire à la qualification de la convention collective le, la cotisation à la sécurité sociale et le respect des règles d'embauche, de licenciement, etc., du Code du Travail. C'est pour cela qu'aucun jeune sortant du système éducatif aujourd'hui n'est embauché au salaire à la qualification euh, et dans les conditions de respect du Code du Travail, nous sommes dans l'insertion, comme on dit, hein, euh, c'est-à-dire dans l'infra-emploi. Le, hein. L'emploi, c'est déjà une première conquête que le patronat, en permanence, euh, conteste par de l'infra-emploi, qui peut durer jusqu'à 35 ans hein, pour les jeunes, <coughs> avant qu'ils accèdent au salaire de la convention collective et aux conditions que j'ai dit de l'emploi. Sauf que la CGT, qui est à la manœuvre pour l'essentiel, hein, est tout à fait consciente qu'il n'y a là qu'une victoire à demi, puisque le support des droits, c'est le poste, c'est-à-dire... Euh, quelque chose euh, qui est le monopole de la bourgeoisie, qui décide, un, euh, où et que sont les postes, et qui sont sur les postes. Donc, euh, toute l'ambition de la CGT, ça va être de faire passer la qualification, hein, cette abstraction qui renvoie au travail abstrait, du poste à la personne. Et de faire que ce soit les personnes qui soient le support de la qualification, et non pas le poste, et ce qui va aboutir au fait que pendant le confinement, les fonctionnaires qui sont justement dans cette situation ont conservé 100% de leur salaire, puisque la qualification est un attribut de la personne et non pas du poste. Et donc euh, ce travail s'est fait donc essentiellement au départ autour de la fonction publique, hein, de 1906 à 1946, vous avez une énorme mobilisation. Hein. Parallèle à la mobilisation autour de la convention collective, dans le privé, de 1919 à 1975, en gros, vous avez une mobilisation pour une qualification de la personne, ce qui est le cœur de la fonction publique. Un fonctionnaire est payé pour son grade. La qualification n'est pas affectée au poste. Le grade n'est pas affecté au poste. Dans le privé, le grade est affecté au poste. Hein. Le poste. Jamais un salarié du privé n'est payé lui. C'est son poste qui est payé. C'est pour ça qu'il y a du chômage. Hein. Parce que c'est le poste qui est payé, et non pas la personne. Dans la, dans la fonction publique, c'est la personne, même du travailleur qui est payé, parce que la qualification est un attribut personnel. Et cette qualification, personnel vaut jusqu'à la mort, puisque le grade est un attribut de la personne indépendant du service. Quand il a fini son service, ce fonctionnaire ou cette fonctionnaire conserve leur salaire, c'est pour cela que la pension, c'est la poursuite du traitement, et non pas la contrepartie de cotisation, que sais-je encore d'autre Nous sommes dans la poursuite du traitement jusqu'à la mort. Là encore, vous avez une dissociation du salaire et de l'emploi. Nous sommes au-delà de l'emploi. Et euh, cet euh, cette au-delà de l'emploi euh, s'augmente euh, pour l'essentiel, c'est en 46 à l'initiative des communistes, <coughs> euh, de, de, de, de situations où sont et copiées. Euh, le statut de la fonction publique dans les entreprises publiques. Hein. Vous avez la SNCF en 1937 et puis vous avez en 1946 la RATP, euh, le DFGDF euh, et toute une série euh, d'autres entreprises publiques. Euh, le, le poste et Télécom ben, ce sont des fonctionnaires <coughs> euh, qui vont donc s'ajouter aux fonctionnaires comme salariés euh, qui sont libérés des marchés du travail. Hein, puisque c'est eux qui sont les supports de leurs droits. <coughs> à cela va s'ajouter, à l'initiative de Croiset, toujours des communistes, pour l'essentiel, ce sont des communistes qui sont à l'initiative de tout ça, y compris la CGT, puisque dans la CGT, les socialistes et les trotskistes sont eux en train de préparer faux et, et que le régime général de sécurité sociale, ce n'est pas du tout leur problème et même ils vont organiser la fuite de ce régime pour des fonctionnaires. Les fonctionnaires dans lesquels les socialistes et les trotskistes sont très présents vont refuser, en tant que régime général, faire la FEN euh, s'agissant des enseignants euh, en 1948, etc. Donc le régime général, qui est vraiment une subversion de la sécurité sociale patronale telle qu'elle se construit entre 1880 et 1950, 1940 pardon, ce régime général, géré par les travailleurs, unifié avec un taux interprofessionnel unique, va être l'occasion d'étendre cette attribution à la personne même de la qualification. Et c'est un des gestes de Croisa, hein, de d'étendre au, au secteur privé euh, le mode de calcul de la pension, de la fonction publique, hein, de, dans le secteur privé, dans le régime général, aucun compte d'étude des cotisations, aujourd'hui encore. Hein, c'est un régime qui poursuit un traitement de référence et qui pose les travailleurs en retraite, non pas comme d'anciens travailleurs ayant droit au différé de leur cotisation, mais comme des travailleurs euh, ayant droit à la poursuite de leur salaire. <cười> Ajoutons euh, l'invention euh, du droit au salaire des chômeurs, hein, qui au départ en 58 est limité à 33% de leur salaire brut, mais qui dans la... la, la, la, la, la, la, la la, la, la dynamique euh, de la CGT va aboutir euh, dans la convention unédique de 79 qui est la plus progressiste, à euh, 57% du salaire brut, 70% du net. Euh, nous avons là aussi hein, une conquête de droit au salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi, hein, une conquête de droit au salaire comme attribut de la personne. Nous sommes là donc... Euh, dans un dispositif qui aujourd'hui concerne le tiers des plus de 18 ans. 17 millions de personnes parmi les plus de 18 ans ont un salaire à la qualification personnelle. Et évidemment, qu'est-ce que c'est que la poursuite du communisme C'est de passer à 100%, de continuer à construire cette dissociation entre l'activité la, reconnue comme productive et la reconnaissance que l'on est travailleur. Un travailleur dans le communisme, c'est pas quelqu'un qui est en train de travailler hein, sous le fouet du marché du travail. C'est euh, un citoyen, c'est pour ça que c'est un droit de citoyenneté qu'il s'agit de construire dès 18 ans. Hein, c'est un citoyen qui est postulé comme en capacité et en responsabilité de produire la valeur. Qu'est-ce qu'a fait la révolution bourgeoise avant euh, euh, que... Napoléon vient de mettre bonne fin à tout cela. La révolution bourgeoise euh, euh, institue une abstraction qui est le citoyen. Hein. Et cette abstraction, c'est de poser tout majeur comme en capacité et en responsabilité de la chose publique, avec un droit, qui est le droit de vote et le droit d'éligibilité. bien, Nous sommes aujourd'hui, comme nouvelle classe révolutionnaire, hein, le salariat comme nouvelle classe révolutionnaire, nous sommes convoqués, disons, euh, à la même responsabilité qui est d'enrichir la citoyenneté, une citoyenneté qui est réduite à, au droit de vote et au droit euh, d'éligibilité, est en train de s'épuiser. on voit bien euh, la mascarade de l'élection présidentielle en fait, etc etc. Le, le, le, il s'agit il est absolument fondamental, hein, c'est une responsabilité, sinon nous serions responsable comme communiste, hein, c'est une responsabilité de construire une citoyenneté enrichie du postulat, de même que les révolutionnaires bourgeois postulent que toute majeure est en capacité et en responsabilité de la chose publique, la plus majeure est en capacité et en responsabilité de la production, de la définition de ce qui est travail. C'est un enjeu écologique et civique absolument décisif. Et donc la poursuite du communisme tel qu'il s'est constitué c'est d'attribuer à tout majeur, quel que soit son... Euh, tout majeur résident sur le territoire, évidemment, quelle que soit sa nationalité, et tout, tout majeur, quel que soit son, son, son niveau de scolarité, son handicap, etc., euh, le, le, la qualification, le premier niveau de qualification, donc le salaire minimum, hein, les, les 400 ou 1600 euros revendiqués, ou 1700 euros revendiqués comme salaire minimum, et puis euh, droit de propriété d'usage sur... Euh, les outils qu'il utilisera, c'est absolument fondamental, donc un droit de décision dans l'entreprise, en s'appuyant sur le déjà-là des coopératives, etc., encore on ne parle pas de rien, je n'ai pas le temps d'aborder le tout, hein. je donne simplement le statut du travailleur, le statut communiste du travailleur tel qu'il se construit contre le statut capitaliste du travailleur, et puis un troisième droit qui lui est macroéconomique, hein, qui est de participer aux les décisions concernant la création monétaire l'investissement, euh, la place euh, du pays dans la division internationale du travail, euh, etc. <rire> L'autre carcan dans lequel est pris le travailleur capitaliste, c'est la dette. Il y a le marché du travail, mais nous avons déjà commencé à le surmonter. et Il y a la dette. La dette, c'est euh, cette euh, naturalisation du... Enfin, j'ai suffisamment enseigné l'économie à l'université pour connaître le catéchisme, hein, euh, euh, c'est euh, qu'on ne peut produire que par une avance en capital. Il faut une avance en capital. Et euh, cette, euh, cette avance en capital, il va falloir la rembourser. Et donc, avant même qu'on commence à travailler, on est en dette. C'est incroyable. Hein. C'est nous qui produisons la valeur et pourtant, comme travailleurs, avant même de travailler, nous sommes en dette soit d'être individuel sur des travailleurs indépendants, soit d'être collectif sur est membres d'une entreprise. Et il va falloir produire. La production validée sur le marché, il va falloir rembourser l'avance en capital, c'est-à-dire ben, s'aligner davantage, hein, puisqu'on on enrichit nos maîtres. Et puis, euh, à la fin seulement, on est payé. Eh bien, nous avons commencé à inverser ce processus. Et là, je suis obligé d'être beaucoup plus rapide, mais je vous renvoie à mes ouvrages, hein, pour avoir une, une lecture empirique, encore une fois, hein, du communisme en train de se faire, c'est-à-dire du capitalisme comme réalité contradictoire, dans laquelle les situations sont toujours ouvertes, hein, c'est ce ça le grand... Le grand bonheur de lire Marx, hein, c'est qu'on n'est pas accablé par un système qui se reproduit à l'identique en générant des victimes. Hein. Moi, je ne suis pas solidaire des victimes. Je suis révolutionnaire, c'est autre chose. Hein. Je, je, je, je lis euh, dans le, le, le capitalisme, le mouvement réel de sortie du capitalisme, <coughs> à condition que nous soyons, nous nous organisions évidemment en classe révolutionnaire. Mais d'abord que nous assumions et que nous lisions ce déjà-là communiste tel que euh, la classe révolutionnaire l'a construit depuis le, le, le 19e siècle. On a donc euh, vu à travers euh, par exemple le, le, la mise en place de la sécurité sociale des soins euh, entre 58 et 75 dans le cadre du régime général qui était encore géré par les travailleurs humains, vous avez eu dans les années 60 une hausse massive des salaires, non pas en monnaie. Euh, enfin, une pour partie des salaires directs mais le plus important de la hausse c'est une hausse par cotisation sociale c'est-à-dire une monnaie marquée c'est-à-dire hein, une monnaie qui n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés. et là on a un outil formidable pour faire bouger la production Les, la carte vitale c'est de la monnaie hein, on paye euh, des, des, des, des soignants ou des médicaments mais cette monnaie n'est utilisable qu'auprès de conventionnels et bien cette croissance du salaire hein, par, euh, par monnaie marquée a permis de produire 10% du PIB hein, en étant classé pendant des dizaines d'années au premier rang mondial des statistiques de comparaison de production de soins, de produire 10% du PIB sur un mode communiste. Hein, C'est-à-dire que nous avons produit euh, les soins euh, par un investissement subventionné hein. aucun appel au marché des capitaux alors que dans les années 60 il se construit ou se rénove un hôpital par jour hein. aucun appel au marché des capitaux aucun partenariat public privé peu d'appels au crédit public hein. la socialisation de la valeur dans l'assurance maladie euh, permet de subventionner l'investissement et là un travailleur qui travaille pour travailler et non pas pour rembourser une dette c'est tout à fait différent hein. quand un soignant travaille pour soigner <coughs> il est maître de son travail et de sa clinique. Lorsque euh, l'hôpital est endetté, ce qui est le cas aujourd'hui, le soignant a perdu la maîtrise de son <rire> travail au bénéfice de gestionnaires il a perdu le contenu de son travail puisque les gestionnaires lui imposent des protocoles à la place de la clinique. Or je nous avons libéré, je termine, oui, nous ça avons ça. libéré, nous avons libéré euh, les travailleurs de, de cette dépendance au crédit hein, en, en inventant la subvention de l'investissement et nous sommes invités à continuer, hein, continuer euh, ce communisme déjà là c'est à dire des travailleurs qui sont libérés du crédit et qui sont libérés des marchés puisque ce sont des fonctionnaires les fonctionnaires hospitaliers, cette production communiste de 10% du PIB, que la bourgeoisie en s'est d'appeler dépense de santé, bien sûr, hein, pour qu'elle ne soit pas étendue à toute la production, nous allons l'étendre à toute la production, évidemment, puisque nous sommes déterminés à continuer à sortir le, du capitalisme par un mouvement réel. Bien, merci beaucoup Bernard. Euh, c'est maintenant à Jérôme Métellus de nous présenter sa vision du communisme. Et ensuite, on prendra les questions du public. Ok, on m'entend bien C'est bon Ok, donc on n'a pas beaucoup de temps, on doit rendre la salle euh, à 21h, c'est ça mmh. Donc euh, autant le dire d'emblée. Il euh, y a un désaccord général entre les idées de Bernard Friot et les idées de l'organisation que je représente. Euh, ce soir la tendance marxiste internationale un désaccord du sol au plafond pour ainsi dire depuis les principes philosophiques jusqu'aux considérations tactiques les plus concrètes notamment sur la présidentielle on y reviendra peut-être que nous ne considérons pas comme une pure mascarade faute de, faute de mieux euh, en passant par la théorie économique de marx la théorie de la valeur en particulier euh, L'histoire de la lutte des classes après la Deuxième Guerre mondiale. Et d'autres questions encore. Et bien sûr, il est impossible dans le temps qui m'est imparti d'aborder toutes ces divergences. Donc je me contenterai de deux choses, d'aborder deux points. Le, très simple. Le premier, qu'est-ce que le communisme Et deuxième point, deuxième point, quelles sont les voies et les moyens euh, de réaliser le communisme sur ces deux questions, évidemment, qui sont évidemment solidaires l'une de l'autre, euh, les divergences avec Bernard sont, sont flagrantes. Pour nous, comme pour Marx, à ma connaissance, la société communiste est une société à venir, une société qui n'existe pas aujourd'hui, et qu'il s'agit de faire advenir ce qui suppose, présuppose, un acte de rupture, le renversement du système capitaliste. Mieux encore, le renversement du système capitalisme ne marquera pas le début du communisme à proprement parler, mais seulement le début d'une période de transition euh, vers le communisme. A l'inverse, pour Bernard, il y a, il l'a dit, un déjà-là du communisme, à l'intérieur du système capitaliste, ou plutôt, pour prendre son, ses propos, parce que j'ai lu pas mal de ses livres, en concurrence, pour ainsi dire, en cohabitation conflictuelle, avec le, le capitalisme, les rapports de production capitalistes. Et il s'agirait donc, ça a été dit, de développer ce déjà-là jusqu'à ce qu'il occupe tout l'espace économique et social. C'est sa conclusion. Euh, vous le voyez, euh, il y a là deux points de vue divergents euh, qui reposent sur deux conceptions très différentes du communisme. Quelles seront, selon Marx, les caractéristiques fondamentales, essentielles de la société communiste Marx l'a très, très clairement expliqué. Euh, la société communiste sera une société sans classe sociale et sans exploitation de l'homme par l'homme. Ça, vous le savez tous, vous avez tous entendu parler de ça. Par voie de conséquence, la société communiste sera aussi une société sans État, dans la mesure où l'État est l'instrument d'oppression d'une classe sur une autre. Enfin, la société communiste sera une société d'abondance, non parce que tout le monde y possédera un yacht et cinq résidences secondaires, Si y en qui avait le projet, désolé, c'est pas ça. Euh, mais parce que la collectivisation des moyens de production et la planification démocratique de l'économie permettront pour la première fois de l'histoire de satisfaire les besoins de tous. Et donc d'en finir avec toutes les formes de misère et d'oppression qui accablent la grande majorité euh, de la population mondiale. Sous ce, sous ce système mais euh, Marx va plus loin il dit on pourra parler d'une société communiste lorsque celle-ci pourra écrire sur sa bannière la formule suivante de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins que signifie cette formule que dans la société communiste parce qu'elle sera précisément parce qu'elle sera une société, une, une société d'abondance premièrement la contribution de chacun à la richesse sociale sera libre. Libre dans le sens où elle ne sera pas déterminée par une contrainte extérieure, comme par exemple la nécessité de se procurer un salaire pour vivre. Ça, c'est une contrainte extérieure. Deuxièmement, la consommation individuelle de chacun sera libre elle aussi, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas limitée par une contrainte extérieure, comme par exemple le montant d'un salaire. Vous savez bien que si vous gagnez 1 000 euros, vous ne pouvez pas autant consommer que si vous en gagnez 10 000. Contrainte extérieure. On trouve des développements sur ce thème dans euh, plusieurs classiques du marxisme. On trouve ça dans le, la critique du programme de Gotha de Marx, notamment. On trouve des développements dans le cinquième chapitre de l'État et la Révolution, que vous trouverez dans la table, sur la table de, de presse, au fond. On trouve aussi ça dans la Révolution trahie de, de Trotsky. On trouve ça dans plein d'ouvrages. Et je donnerai une citation de Trotsky dans « La révolution trahie » parce qu'elle trouve, c'est une phrase et je, la trouve, je trouve que c'est une très bonne synthèse de l'idée. Je la cite « La base matérielle du communisme doit consister en un développement de la puissance économique de l'homme tel que le travail productif cessant d'être une charge et une peine n'ait besoin d'aucun aiguillon et la répartition d'aucun autre contrôle que ceux de l'éducation de l'habitude et de l'opinion publique. » Fin de citation. Ça, c'est un développement, si vous voulez, de cette formule euh, « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » Cette idée est catégoriquement rejetée par Bernard, qui rejette explicitement dans ses ouvrages la formule « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » Ceux qui connaissent le livre de Bernard le savent. Euh, et on comprend bien qu'il la rejette, à lire l'ensemble de, de, de sa proposition, de, ses, de sa démarche programmatique, car le communisme tel que le conçoit Bernard, dans ce communisme-là, tel, tel qu'il le conçoit, la consommation individuelle est, je dis « est » au présent, puisqu'il y a déjà là du communisme, et sera limitée par une contrainte extérieure parfaitement tangible, le salaire. Et plus précisément par son montant que ce serait des salaires de 4 milliards d'euros par mois, à la limite, la contrainte extérieure serait limitée. Non. Un salaire, le montant d'un salaire, qui ne sera pas le même pour tous, car il variera, par exemple, c'est la proposition, c'est l'hypothèse, disons, qu'il fait dans, dans, dans son dernier ouvrage, avec Lordon, de 1 à 5 000 euros par mois. Et à la limite, peu importe le montant exact, puisqu'il a fait varier, euh, Bernard, je le comprends, c'est l'inflation. Euh, on est passé de 1500, à 1600, à 1700, enfin, en tout cas, ça suit le, le mouvement, euh, les revendications de, du mouvement syndical, d'ailleurs. Peu importe le montant exact, et peu importe la fourchette. Avant, c'était 1506 000, 1705 000, si on passe de 1 à 4, 1 à 3, peu importe. Ce que est sûr, c'est qu'avec un tel système, on n'a pas à chacun selon ses besoins. Non, on a à chacun selon son salaire. Qui variera du simple au triple. Et en conséquence, l'autre partie de la formule du communisme, selon Max, de chacun selon ses capacités, ne tient pas, elle non plus, malgré le salaire à vie que propose Bernard. Car la volonté d'accroître son salaire, bien logique, quand on est à 1700, vouloir 5000, c'est un projet, eh bien, pèsera nécessairement comme une contrainte extérieure sur la carrière des individus sur les choix de carrière de chacun. Soit dit en passant, la jeunesse sera de facto pénalisée, puisqu'elle commencera à 1700 et devra accumuler des qualifications avant d'escompter, je dirais, d'espérer que les jurys de qualification dont parle Bernard dans ses ouvrages euh, accordent euh, une augmentation de salaire à qui la, à qui la, la réclame. Euh, alors que dans le communisme tel que l'entendait Marx, à l'inverse, il n'y aura pas, il n'y aura absolument aucune inégalité de cette sorte entre les générations. L'idée ne se pose absolument pas. Vous voyez que ce n'est pas là une petite divergence. Euh, une société dans laquelle une fraction de la population gagne trois fois plus qu'une autre fraction de la population, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais ça n'est pas du communisme tel que le comprenait Marx, Engels, Lénine, Trotsky et tel que mon organisation le comprend toujours. Et j'insiste sur un point ce que propose Bernard euh, Friot n'est pas une phase de transition du capitalisme vers le communisme. L'évolution du salaire à vie, son évolution éventuelle, son augmentation éventuelle va via les jurys de qualification, c'est pour, pour Bernard. Le communisme pleinement réalisé, à, condi à condition que, ce, que, que le, le système de cotisation sociale soit intégralement développé, etc. Mieux encore, il y a un déjà-là du communisme, sous la forme notamment du régime général de la sécurité sociale, notamment, il y a, a d'autres choses, qui cohabitent avec le capitalisme. De sorte que, dans son système, la pleine réalisation du communisme supposerait une extension maximale de la cotisation sociale, entre autres. J'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails des fondements théoriques de, de ces idées, qui nous engagerait dans une discussion sur la théorie économique, la théorie de la valeur, etc. On a une brochure euh, là-dessus, au fond, je vous renvoie vers cette brochure, qui aborde explicitement euh, cette, cet aspect des, des idées de, de Bernard. Mais dans les limites de cette discussion, il suffit de souligner que ce que, ce que propose Bernard n'est ni le communisme, à notre avis, au sens marxiste du terme, ni même une phase de transition vers le communisme, c'est-à-dire vers une société où il n'y aura plus d'inégalité de salaire, Puisqu'il n'y aura plus de salaire, plus d'argent et plus de marché. Euh, chez Marx, par contre, la société communiste, telle que Marx l'anticipe, ne pourra pas être réalisée, ne pourra, pardon, être réalisée qu'au terme d'une phase de transition. Qu'on appelle conventionnellement soit le socialisme lénine utilise les phases inférieures du communisme euh, par opposition à la phase supérieure du communisme. peu importe, peu importe la convention terminologique habituellement on, a, on on parle de socialisme phase de transition entre le capitalisme et le communisme phase de transition nécessaire au cours de laquelle il y aura toujours des différences de revenus même si elles tendront, elles tendront à se résorber où il y aura toujours de l'argent et un marché, même si le rôle de l'argent et du marché seront qualitativement différents, et ce rôle tendra à se résoudre, à se dissoudre, et toujours un État, mais un État ouvrier, et qui tendra lui aussi à s'éteindre, selon la célèbre formule d'Engels. Pour caractériser cette phase de transition, Marx parlait, je cite, « d'une société qui, sous tous les rapports économiques, morales, intellectuels, porte encore les stigmates de l'ancienne société des flancs de laquelle elle est issue. Fin de citation. L'ancienne société, c'est quoi ben, C'est le système capitaliste. La phase de transition, c'est une société qui sort du euh, système capitaliste. Les stigmates lesquels Eh bien, les inégalités économiques, sociales, euh, culturelles, qui existent sous le capitalisme et qui ne pourront pas être éliminées en 24 heures par un décret du gouvernement révolutionnaire, évidemment. Euh, ces inégalités ne pourront être éliminées que sur la base d'un développement harmonieux des forces, forces productives au profit de la masse de la population et d'une baisse indéfinie du temps de travail. Je prendrai un exemple concret, l'oppression des femmes. Il est évidemment indispensable de lutter contre l'oppression des femmes dans le cadre du capitalisme. Mais... Euh, dans le cadre du capitalisme cette oppression n'a pas été et ne sera selon nous jamais éliminée jamais complètement liquidée on le voit aujourd'hui où elle s'aggrave sous l'impact de la crise du capitalisme l'oppression des femmes L'oppression des femmes ne pourra être complètement liquidée que dans la foulée d'une révolution socialiste oui mais pas en 24 heures c'est pas le gouvernement révolutionnaire qui après la victoire de la révolution va dire je décrète la fête de l'oppression des femmes ça va pas marcher comme ça. Pourquoi Parce que l'abolition, par exemple, de l'esclavage domestique, suppose, que subissent les femmes, suppose, un, un développement massif des services publics de la petite enfance, des crèches publiques, de la restauration publique, des laveries publiques, et d'un ensemble, tout un, un, un, un ensemble de services publics, bref, la socialisation des tâches domestiques. Socialisation massive des tâches domestiques. Deux, la, une baisse significative du temps de travail des femmes et des hommes conditions matérielles qui, pourront pas être, qui devront être construites, qui devront être développées économiquement. Et c'est sur cette base matérielle, cette base économique, qui ne peut pas être décrétée, que l'oppression des femmes sera liquidée, y compris les stigmates psychologiques et culturels qui découlent de milliers d'années d'oppression des femmes. Or, tant qu'il y aura de tels stigmates, parler d'une société communiste au sens fort du terme, au sens marxiste du terme, c'est une vaste plaisanterie. Non, ces stigmates marqueront précisément la phase de transition entre le capitalisme et le communisme. Et ce qui vaut pour l'oppression des femmes vaut pour toutes les, formes, toutes les autres formes d'inégalité et d'oppression, et notamment l'opposition entre le travail manuel et le travail intellectuel, dont Lénine disait qu'elle est l'une des principales sources de l'inégalité sociale contemporaine. Vous n'allez pas du jour au lendemain, par décret révolutionnaire, faire en sorte qu'un qu travailleur manuel... Euh, déploie une activité intellectuelle euh, tout, tout, tout, tout, tout, 8 heures par jour. Il faudra baisser massivement le temps de travail. Mais il faudra les conditions économiques d'une baisse du temps de travail, parce qu'il faudra satisfaire les besoins de la population, etc. Donc il faudra un développement des forces productives. Combien de temps durera la phase de transition entre le capitalisme et le communisme Il est absolument impossible de répondre précisément à cette question. Beaucoup trop de facteurs entrent en jeu, entreront en ligne de compte. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le capitalisme a développé la science, la technologie, la classe ouvrière et son niveau culturel à des niveaux tels euh, que cette phase de transition peut être plus courte, nettement plus courte relativement, euh, qu'elle ne l'aurait été il y a un siècle. Mais franchement, tout ça est très général, trop général, trop abstrait. Et surtout, ce n'est pas ce qui doit nous préoccuper en premier lieu. Il y a un autre délai qui doit nous préoccuper davantage, et sur lequel nous avons davantage de prise, c'est le délai entre la situation actuelle, qui condamne des milliards d'individus à des souffrances inouïes, et le renversement du système capitaliste. Euh, soit dit en passant, il ne faudrait pas que ce délai soit trop long, parce qu'au euh, rythme où la classe dirigeante détruit l'environnement, euh, on n'a pas trop de temps. Euh, c'est la barbarie qui s'avance c'est pourquoi on rejette aussi la perspective gradualiste, qui était un peu formulée par Bernard au début de son exposé aujourd'hui, long-termiste, pour ainsi dire, euh, qui décrit par exemple dans son livre euh, « Un désir de communisme », je cite « Il faut poser la révolution comme une succession de moments où l'histoire s'accélère et où des institutions subversives de l'ordre actuel se mettent en, plan, en place. Et puis il peut y avoir ensuite des décennies d'atonie, voire de recul, et puis ça reprend. » La bourgeoisie a mis plusieurs siècles pour en finir avec l'aristocratie. N'espérons pas mettre beaucoup moins. Non seulement il faut espérer mettre moins, désormais, euh, mais on n'a pas tellement le choix, parce que si on en croit les rapports du GIEC, <rire> le sort de la civilisation humaine ne se compte plus en siècles, mais en décennies. Heureusement, selon nous, on n'a pas besoin de plusieurs siècles. Les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Ce qu'il faut, ce n'est pas lutter pendant plusieurs siècles pour développer graduellement le système de cotisation sociale. Ce qu'il faut, c'est une révolution socialiste victorieuse, c'est-à-dire la conquête effective du pouvoir par la classe ouvrière, l'expropriation de la grande bourgeoisie euh, et la planification démocratique de l'économie à l'échelle nationale puis internationale. Toutes les conditions objectives en sont réunies. Toutes. La maturité des forces productives, le développement du salariat et l'impasse du capitalisme lui-même, aujourd'hui, qui fait que de plus en plus de gens s'opposent à ce système. Euh, et, que, qui prépare, et que cette impasse prépare des crises et des mobilisations euh, révolutionnaires. Mais à ces conditions objectives s'ajoute une condition subjective qui est absolument décisive et qui, ou qui est, disons, absente ou encore embryonnaire à ce stade, la direction révolutionnaire de la classe ouvrière. Autrement dit, le parti révolutionnaire. Toute l'histoire de la lutte des classes ces deux derniers siècles démontre que les travailleurs ne peuvent pas prendre le pouvoir et le conserver sans disposer d'un parti révolutionnaire. Et même en réalité d'une internationale révolutionnaire. Lénine parlait du parti mondial de la révolution socialiste. La nécessité d'une internationale n'est pas une question sentimentale et je, je conclurai là-dessus. Prenez l'exemple, de la. c'est une question très concrète. Prenez l'exemple de la révolution de 1917, russe de 1917. La dégénérescence stalinienne de cette révolution a été déterminée, en dernière analyse, par la pauvreté, d'une part, et l'isolement de la révolution russe. Mais cet isolement de la révolution russe, par quoi il était déterminé lui-même Il était déterminé par l'immaturité des partis communistes qui s'étaient constitués dans la foulée de la Première Guerre mondiale, en général à partir de six ans de la social-démocratie et qui n'avaient pas, pas la force, la clairvoyance, l'expérience accumulée du parti bolchevique, et qui n'ont pas été en mesure d'amener en Allemagne et, a, et ailleurs, dans les différentes révolutions qui sont éclatées en Europe et en Chine, n'ont pas été en mesure euh, d'aider la classe ouvrière à prendre le pouvoir. Euh, en conséquence, l'isolement de la Révolution soviétique, de la Russie soviétique, pardon, euh, en conséquence de cet isolement, la phase de transition entre le capitalisme et le communisme dont je parlais en Russie soviétique s'est embourbée dans le stalinisme, c'est-à-dire dans une monstrueuse caricature bureaucratique et totalitaire de socialisme. En bref, le meilleur moyen de raccourcir les délais, tous les délais, c'est de, de construire dès maintenant une puissante internationale révolutionnaire et c'est précisément ce à quoi travaille la tendance marxiste internationale. Merci. Eh bien, merci beaucoup Jérôme. Donc maintenant, euh, c'est à votre tour, on va prendre pendant une dizaine de minutes les questions du public. Donc si les gens ont des questions, euh, je vais commencer à distribuer la parole, il va falloir parler pas mal fort, parce qu'on n'a pas de micro pour la salle, donc... Euh... Ah, il y en a un bah, Eh ben bah, oui Eh <rire> bah, ben si Julien, tu veux bien faire passer le micro Alors euh, aussi, euh, Yacine va vous faire passer, pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient construire une internationale révolutionnaire, ou simplement qui voudrait être au courant de nos activités à Sciences Po, euh, une, une feuille de contact, n'hésitez pas à remplir si vous voulez rester en contact avec nous. Donc, qui voudrait euh, intervenir, poser une question Oui, vas-y. Euh, bonsoir, merci pour euh, l'intervention, c'était très intéressant. Euh, J'avais une question pour, euh, pour vous, Bernard Fio. Euh, à propos de, du concept de propriété d'usage, on prend la distinction entre la propriété privée et la propriété d'usage mais dans son acception euh, domestique. Enfin, c'est-à-dire au-delà de mon mais sur euh, le lieu de vie, comme ça. Une société communiste. Euh, Est-ce que, est, est que vous pouvez revenir là-dessus Et euh, parce que, euh, ne connaissant pas forcément très bien euh, le, la forme que cela prendrait, je me, je me demandais comment on pouvait euh, penser cette propriété d'usage égalitaire euh, dans un monde où il y a une égalité des biens euh, à disposition. Euh, C'est aussi, enfin, aussi, bête que ça, mais aussi bien des châteaux que des que des que, que des que des taudis. Donc, je me demandais si c'était, euh, voilà, ça, je sais que ce n'est pas parti exactement du sujet du travail, mais si vous voulez développer ou préciser euh, sur cette question, ce serait, ce serait chouette. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Par ici. eu besoin de mobiliser l'ensemble du corpus marxiste, Lénine et Trotsky. Au fond, euh, chez Marx, qui définit fondamentalement la, foi, enfin, ce qu'on a utilisé comme texte pour définir ce qu'était la société communiste, c'est le programme de Gotha, et c'est, je pense, qui nous distingue fondamentalement, c'est la place du programme de Gotha dans la euh, communiste, euh, parce que quand vous dites euh, euh, de chacun son, son moyen à chacun, de chacun son, son donc c'est de chacun son donc de chacun Ouais. Ouais. <rire> <Non, mais bon, rire> c'est ici le programme de Gotha. Donc, euh, Monsieur Bernard Friot, euh, le programme de Gotha, est-ce que vous considérez que, quelque part, c'est un texte à part du marxisme ou est-ce que c'est un texte qu'on a mal compris Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres interventions N'hésitez pas. Oui, je vois quelqu'un là-bas, là-haut. Euh, vous avez cité le GIEC pour, euh, pour les, les risques écologiques euh, que vous risquez de traverser, mais euh, pensez-vous pas que, selon la maxime euh, qui, qui est euh, là alors, on pas de, à penser tout à l'heure, on serait pas d'arriver au même travers productiviste qu'on a dans la société capitaliste d'aujourd'hui De chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins est-ce qu'on a d'autres questions je vois pas de m'enlever oui je vois je vais vous emporter mon micro moi ce serait plutôt je crois que c'est pour l'enregistrement oui pour l'enregistrement aussi ce serait bien pardon Non, bah. Donc, euh, oui, votre rapport à la présidentielle, et notamment, est-ce qu'il y a un candidat qui, selon vous, porte la plus votre vision Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour cette exposée. Euh, J'ai une question pour monsieur Friot sur euh, la la manière dont on peut justement continuer euh, cette, euh, cette extension de la cotisation et la planification. de, de quels moyens voyez, est-ce que le euh, reconstruire un champ syndical plus actif euh, Je sais pas, voilà, être sais est-ce que vous le voyez cette évolution Merci Ah oui, euh, devant, oui, si tu vois. Euh, moi, c'est plutôt une question pour euh, Jérôme, donc m'en d'avoir mon une non-famille. Euh, si euh, je vous comprends bien, la phase de transition, euh, ça serait euh, euh, le communisme version euh, Frio, en gros euh, la cotisation à 100%, euh, le salaire à vie, etc. Alors, du coup, le déjà là de euh, Frio, c'est plus euh, une phase de transition pour vous. Et alors, comment est-ce que vous qualifiez euh, ce mode de production que Bernard appelle de appelle communiste dans la mesure où il n'y a pas de lucrativité où il n'y a pas eu besoin d'investissement de, de, capitaliste et où il y a d'ailleurs une sorte de délibération démocratique avec l'élection des représentants par enfin, la démocratie sociale et comment est-ce qu'on la qualifie enfin, et la question se pose avec d'autant plus d'importance je dirais à mes yeux dans la mesure où on voit bien que c'est quand même l'objet d'une contre-réforme enfin, contre contre-révolution selon le point de vue qu'on adopte de la part d'un de, pourvoi des tout simplement. Euh, euh, ouais. euh, donc, euh, Monsieur Prim, je voulais vous poser une question. Euh, quand vous parlez de se battre pour. Euh, alors, je ne sais plus exactement ce que vous avez dit dans, dans votre intervention, mais pour continuer le déjà là, en tout cas, par rapport à cette notion, euh, comment pouvez vous défendre ça quand on voit à quel point, justement, tout ce déjà est en train de, de s'effondrer et d'être attaqués de plus en plus violemment par les capitalistes qui sont, qui sont en crise, par Macron actuellement, et par justement, on voit bien que la crise capitaliste dans laquelle on est accélère justement la destruction de, de tous ces acquis. Et, euh, et on a bien vu aussi par le passé, par exemple, quand il y a, a pu avoir des, des révolutions, dirons réformistes, euh, à, à quel point justement tous ces, ces acquis ont pu être balayés dans ce coup, parfois par une violence militaire extrême. Par exemple, on peut citer le cas assez assez caricatural, assez exemplaire de, de la, du coup d'état de, de Pinochet au Chili, et qui justement, après, a mis des années, des décennies, et encore jusqu'à maintenant, pour pouvoir se remettre petit à petit de, de cette violence économique, euh, dans le cadre justement où la société capitaliste est hégémonique, et donc c'est très dur aussi de s'y attaquer et de, et de défendre ça. On ne vous pas qu'il faut justement, autant plus face à la catastrophe écologique que dans laquelle on est actuellement, changer radicalement les bases de la société, pas d'autres main levées, n'hésitez pas. Ah oui J'ai une deuxième question. C'est par rapport à... Euh, à plus, dans euh, le contexte des élections, euh, par rapport à Mélenchon, il y a eu en euh, ce moment une discussion autour de ce qui se passerait dans le cas une très hypothétique pour l'instant de victoire de, de, de Mélenchon. Euh, votre euh, camarade, il y a quelques temps... Euh, il y a mis l'hypothèse que, même en cas de victoire, un gouvernement de gauche avec celui de Jean-Luc Mélenchon, la réaction euh, du capitalisme mondial, et notamment financier, serait tellement violente que ce, ce, ce, ce gouvernement serait obligé comme ça de, de plier les chines dans quelques semaines. Et euh, récemment, euh, Jean-Luc Mélenchon a répondu en disant que... Enfin, en ne disant, en, en, en, en disant pas forcément euh, l'analyse, mais en disant qu'il y avait quand même des armes à mobiliser euh, et, et la pandémie, notamment de la régulation de la dette et d'autres choses comme ça, pour, euh, pour résister euh, à cette attaque, cette potentielle attaque. Et donc, je me demandais, euh, surtout pour vous, M. Fier, si vous vous placiez plus euh, dans, la, dans, la, dans le lignage de votre. Euh, de, de, de, de pardon, ou si vous pensez aussi à le potentiel armes comme ça pour les mobiliser, pour euh, euh, comment dire, euh, valider euh, une entreprise euh, de. de un projet socialiste <rire> euh, euh, euh, de, euh, de, euh, de... Bonjour, merci beaucoup euh, pour le débat. Euh, voilà, ma question elle porte un peu sur la, la place des syndicats. On a déjà parlé euh, là de la place des syndicats de la CGT dans l'histoire et de toutes les contributions qu'ils ont apportées. Euh, là, par rapport euh, au système présidentiel dans lequel on est et par rapport à la prochaine euh, échéance euh, présidentielle, quelle place euh, joueraient les syndicats dans un État communiste Ouais, merci. Alors, on va prendre encore une ou deux questions et puis euh, on va permettre à, à Jérôme et Bernard de répondre. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main derrière. Bonsoir et merci pour euh, cette conférence, est euh, extrêmement intéressant. Euh, ma question, euh, en fait, euh, elle découle de plusieurs des autres questions qui ont été, euh, qui ont été posées avant et effectivement, ça m'a fait réfléchir. Alors, euh, c'est ma première participation ici et la question qui, du coup, vraiment saute à l'esprit autant pour tous les deux, donc c'est une réponse libre de votre part que j'attends. Euh, pourquoi est-ce que cette sévision du communisme euh, que, que j'adore personnellement d'ailleurs, euh, serait-elle vraiment plus écologique Alors je me pose cette question simplement parce que euh, on sait depuis à peu près ouais, depuis 150 ans à peu près, on sait utiliser le pétrole, on va dire une centaine d'années pour la révolution industrielle qui en a découlu, mais il euh, y avait beaucoup de communistes, déjà, il y avait beaucoup de communisme à ce moment-là, euh, notamment par toutes les références qui ont été faites euh, et toutes les les prises de pouvoir et les acquis sociaux qu'on a eu, donc il y a une, vraiment cette question bienvenue Aline, pourquoi pourquoi est-ce que le communisme à ce moment-là n'a rien senti, et n'a rien fait pour anticiper cette crise écologique qui au final était montrait déjà le bout de son nez. Pourquoi le communisme n'a-t-il pas marché à l'époque alors qu'il était plus fort Pourquoi d'après vous marcherait-il aujourd'hui Alors qu'il est effectivement comme vous avez souvent entendu la question avant en position de faiblesse. Merci. On va prendre une dernière question, si on en a une dans la salle. Bon, eh bien. Euh... Est-ce que tout le monde a bien eu la feuille de contact qui lui est passée entre les mains, euh... si vous étiez intéressé Parfait. Et eh bien, dans ce cas-là, je vais vous proposer donc, euh, à Bernard déjà, de commencer à répondre. Donc, tu as environ 10-10 euh, minutes pour répondre. Si, euh... L'exercice de synthèse est compliqué, mais. Euh... il est impossible d'aller au communisme tant que l'on croit au paradis le communisme demain comme société de l'abondance sans violence où chacun est poète le matin et géographe le soir c'est de la blague et ça sert à la même chose que tous les ciels se consoler et ne pas construire le communisme aujourd'hui. Le ciel, ça sert à ça. Une consolation et une abstention sur l'essentiel. Je ne crois pas au ciel communiste. Et je considère que cette croyance dans un demain sans classe, sans violence est une croyance irresponsable et mortifère dont il faut absolument que nous nous débarrassions à partir de cela comment continuer le communisme déjà là Comment être à notre tour la classe révolutionnaire comme la bourgeoisie l'a été Et la bourgeoisie n'a pas commencé par prendre le pouvoir d'État. Elle a pris le pouvoir sur le travail. Parce qu'au cœur des rapports sociaux, il y a ce que l'on produit. L'urgence écologique actuelle montre bien que c'est au cœur. La bourgeoisie. Elle a pris le pouvoir sur le travail, parfois en étant au gouvernement. Vous avez eu des ministres bourgeois de la monarchie absolue. Mais ils n'avaient pas pris le pouvoir d'État, pas du tout. La bourgeoisie anglaise est un peu plus en avance que la bourgeoisie française. Elle coupe la tête du roi en 1649. La bourgeoisie française, un peu plus en retard, le fera 150 ans plus tard, d'accord mais c'est à la fin la prise du pouvoir d'état c'est lorsqu'on a pris le pouvoir sur le travail changer un mode de production c'est prendre le pouvoir sur le travail et ça ne passe pas par le préalable de la prise du pouvoir d'état s'il y a prise du pouvoir d'état alors que on n'a aucune prise sur le travail. Et que l'on pense que par en haut, par une bonne politique, un bon état, un gouvernement révolutionnaire, d'accord, va euh, construire le socialisme. Enfin bon, je, je rappelle encore une fois, hein, pour, pour, pour bien reprendre l'image de la croyance, qui n'est pas une image hein, qui est en réel. Hein. Dans, dans, dans, ce, dans ce que <coughs> Marx <coughs> conteste chez Lassalle, la critique du programme de Gotha, c'est un ouvrage de contestation de Lassalle. Or Lassalle, c'est un, prise du pouvoir d'État, 2. socialisme, 3, communisme. C'est <coughs> contre la social-démocratie qui est l'essentiel du mouvement ouvrier euh, euh, de l'époque que, que, que, que Marx écrit la critique du programme de Gotha contre justement cette, cette séquence euh, qui est une séquence totalement religieuse, hein. il faut d'abord passer de l'autre côté puis après il y a le purgatoire le socialisme et puis le paradis le communisme. stop cette, cette social-démocratie a échoué complètement en Occident. Et pourquoi Parce que quand on prend le pouvoir d'État, alors qu'on n'a aucun pouvoir sur le travail, on baisse la culotte, toujours. Et nous en avons suffisamment d'expérience. Je ne parle pas que de 81. On a suffisamment d'expérience en France pour le savoir. Ou alors, on instaure la dictature. Et cette dictature, elle sera sur le peuple, puisqu'il n'y a pas eu de prémisse populaire de maîtrise sur le travail. Et c'est le stalinisme. Alors, on a donné au XXe siècle, d'accord Nous avons deux échecs sociodémocrates, démocrates car Staline, c'est un social-démocrate dictatorial, qui est d'abord pour la Grande Russie, suivez mon regard, d'accord qui va tuer 900 des 1200 dirigeants du Parti communiste. C'est un anticommuniste acharné. Pourquoi Parce que c'est un nationaliste étatiste qui pense que c'est par un bon État que l'on va faire. C'est un social-démocrate tout à fait classique. Un, prise du pouvoir d'État. Deux, socialistes. Trois, communistes. On a donné. Stop Revenons à Marx. Le communisme, c'est le mouvement réel. De sortie du capitalisme. Ça s'observe, c'est empirique. Revenons à la leçon que nous donne la seule classe révolutionnaire qui réussit, la bourgeoisie. Le préalable à tout changement de mode de production, c'est la conquête de la souveraineté sur le travail. Et donc, que. que La question était posée sur l'écologie et le productivisme, mais bien sûr, c'est ce que Marx et Engels nous disent dans l'idéologie allemande, hein. l'indifférence de la bourgeoisie à la valeur d'usage de ce qui est produit, euh, contamine aussi les travailleurs eux-mêmes, et que, effectivement ils aient accompagné sans grand problème l'agrobusiness, euh, etc., etc., ben oui, oui, tout à fait parce qu'ils ont conquis des droits, et j'ai insisté sur cette conquête, conquérir l'emploi, conquérir l'au-delà de l'emploi, dans le salaire à la qualification personnelle, conquérir la subvention de l'investissement à la place de l'endettement. Ce sont des conquêtes tout à fait considérables, mais qui ont été faites dans l'indifférence collective à l'utilité sociale de la production. Et c'est bien ce déplacement qu'il faut faire. Quel est le rôle des syndicats Aujourd'hui, c'est effectivement de déplacer l'activité collective de la conquête de droits des travailleurs. Encore une fois, j'ai beaucoup insisté sur l'importance de, ce, de, ce, de cette conquête pour dire que le, le, le syndicaliste n'a pas du tout été vaincu au XXe siècle. Mais en même temps, il faut maintenant qu'il qu qu déplace son activité vers la souveraineté sur le travail, vers l'autogestion vers la conquête de droit euh, pour euh, euh, être en capacité de s'opposer aux actionnaires et aux directions. Je prends un exemple très simple d'une bataille sur la retraite hein, qui serait une bataille pour la retraite à 50 ans dans laquelle et c'est le geste qu'a fait Croisa hein, euh, le retraité c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de passer par euh, le marché du travail pourrait être reconnu comme salarié qui a un salaire lié à sa personne, à 50 ans chacun devient titulaire de son salaire, il est porté au salaire moyen euh, qui est de 2300 euros par exemple, il est ramené à 5000 euros si, euh, euh, il est supérieur à 5000 ce qui fait qu'à partir de 50 ans l'écart euh, est, est, est de 1 à 2, <coughs> on a réduit encore l'écart <coughs> et euh, c'est immense, vous savez, de passer d'un écart actuel à un à, à, à trois. Hein, c'est tout à fait considérable. C'est ça le communisme dans son mouvement réel. Moi, je ne suis pas là à dire, mais demain, vous savez, on rase gratis, demain, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de valeur, c'est l'abondance, etc. Tout ça, c'est du flanc. Penser une société sans violence, c'est absolument irresponsable. Il y a du tragique dans la société. Et nous devons l'assumer par des institutions qui sont par exemple la hiérarchie des salaires, mais de 1 à 3, puis de 1 à 2 même, parce que c'est une façon d'objectiver les rapports sociaux. Je sais que la monnaie est un instrument décisif dans la libération de la femme vis-à-vis -vis de la domination masculine. Supprimer la monnaie, mais c'est totalement aberrant. Donc, euh, Et dire oui, mais c'est une phase de transition. C'est quoi la, On attend toujours l'avenir, en fait. Tout ça est irresponsable. Irres... Vous voyez, ne pas voir... <coughs> J'achève sur les retraités. À 50 ans, tout le monde est titulaire de son salaire et est licenciable. Et ces, ces, ces personnes de 50 ans qui sont, les, les, qui sont en pleine possession de leurs moyens euh, euh, professionnels, mmh. ils vont être chargés d'organiser la résistance aux directions et aux actionnaires. C est, c est... C'est tant qu'il n'y a pas, sur les lieux de travail, d'offensive, de, ici et maintenant, sur la base de droits conquis, par exemple la conquête d'un droit à euh, devenir titulaire de son salaire et un licenciable à 50 ans. <coughs> N'espérons pas qu'un bon état va faire à la place des travailleurs, il le fait, euh, un, un, un, une transition vers le communisme le, le, le, le communisme ce n'est pas la fin de l'histoire le communisme c'est ce que nous pouvons euh, euh, anticiper des déjà là dont un mode de production contradictoire comme le capitalisme est porteur dans la lutte de classe c'est ça que je l'ai moi je ne parle pas du futur, je m'en fous éperdument. Attendre le futur c'est être dans la religion. Je ne crois pas au ciel. Mais si on ne si on ne si on n'a pas comme, comme objet en permanence hein, d'actualiser le déjà-là communiste, mais on va laisser faire des choses. Euh, vous parliez de euh, ce « Déjà-là, il est en train d'être de, de, de, de, de, mis en cause ». Évidemment qu'il est mis en cause puisqu'il est communiste, bien sûr. Mais par exemple, si on ne le voit pas comme communiste, il ne va pas être du tout euh, assumé, euh, actualisé, généralisé. Prenez une loi récente, la loi euh, d'août dernier, euh, qui euh, suspend le traitement des soignants suspendus parce que non vaccinés. Ce sont des fonctionnaires, ces soignants qui sont suspendus. La loi Le Porche, euh, de, de, qui définit, après la loi Thorez de 1946, c'est la loi Le Porche qui définit le statut de la fonction publique en 1983. Dans son article 3, elle dit très bien que tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement, bien sûr. C'est pour cela que les fonctionnaires ont... Okay. pendant le confinement on conservait Ce c'est pas l'activité qui définit le fondement de la pension c'est la qualification de la personne donc nous, il n'y a eu aucune protestation ni politique ni syndicale contre la suppression du traitement des fonctionnaires suspendus c'est à dire que nous, nous sous-estimons complètement le déjà là communiste et en le sous-estimant, nous sommes incapables de l'assumer. Alors là, il y la pleurnicherie. Et plus on pleurniche, évidemment, plus on attend un futur radieux. Stop Il, il s'agit... Il va falloir terminer, je suis désolé. Eh bien, je termine. <rire> en une phrase, c'est encore possible. <rire> eh bien, merci beaucoup, euh, Bernard. On va passer à la conclusion de Jérôme. Stop ou encore. Euh, bon, merci pour le, toutes, les, toutes les interventions et toutes les questions. C'est chaud en 10 minutes, c'est ça? Oui. De répondre à tout, mais la première, du coup je serai très rapide. Euh, comment la qualifier, comment nous nous qualifierions ce que Bernard appelle les institutions du déjà-là communiste, ou des institutions du travail communiste, ou du salaire communiste, ou de la valeur communiste. ont, grosso merdo, un ensemble de concessions arrachées de haute lutte à la bourgeoisie dans des circonstances bien déterminées, mais que la bourgeoisie est constamment susceptible de remettre en cause. D'où la nécessité d'arracher définitivement le pouvoir des mains de la bourgeoisie, le pouvoir d'État, le pouvoir sur, le, sur les moyens de production parce que tout ce qui est conquis un jour sera remis en cause. Et si c'est remis en cause, c'est pas simplement, contrairement à ce que pense Bernard, c'est pas simplement parce que euh, l'ensemble du mouvement syndical et communiste aurait, serait aveugle au déjà la communiste, et que Bernard et ses camarades seraient les seuls à voir euh, le problème. Non, c'est parce qu'il y a un processus, Tu parles de social-démocratie, euh, Bernard, de réformisme, il y, y a eu un processus d'adaptation euh, des directions syndicales et des directions du Parti communiste et du Parti socialiste au système capitaliste. Et les défaites de ces, de ces dernières décennies, des luttes interprofessionnelles, ne sont pas dues, à notre avis, au fait que les directions syndicales n'ont pas mis à l'ordre du jour, dans leur mot d'ordre, les revendications que défend euh, Bernard Friot, mais simplement parce qu'ils organisent des journées d'action. Euh, alors elles sont massives, mais le gouvernement s'en fout. Puis alors, comme il s'en fout, on organise une nouvelle journée d'action 20 jours plus tard, et le gouvernement s'en fout. Et puis voilà. C'est-à-dire que le rapport de force n'est pas instauré, mais il n'est pas instauré faute de, de, de, de, des revendications développées par Bernard. Il n'est pas instauré parce que ces, ces gens-là ne veulent pas l'instaurer. Il faut, faut dire les choses comme elles sont. Ils ont plus peur de la classe ouvrière que la bourgeoisie, en un certain sens, certains dirigeants syndicaux. Je passe. Euh... Le risque de productivisme, non, mais c'est une question très intéressante. L'idée n'est pas, pas du tout de produire, de manger 36 poulets par jour. C'est mauvais pour la santé, d'une part. Et c'est n'est vraiment pas l'idée. Euh, Marx expliquait, il s'agit d'augmenter la productivité du travail humain, de poursuivre ce mouvement historique, d'augmentation de la productivité du travail humain, pas pour produire tout et n'importe quoi, mais pour satisfaire les besoins de tous en baissant indéfiniment le temps de travail. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Si vous avez deux, deux personnes euh, sur une machine, sur deux machines, vous la remplacez par une machine deux fois plus productive, vous pouvez utiliser une personne. Ou vous pouvez, vous pouvez baisser, c'est ce que font les capitalistes, ah, on a plus productif, on, on, on maintient le temps de travail, mais on garde les deux salariés et on les exploite sur deux machines. Si vous, avez, si vous doublez la productivité de, de, la, de la machine, vous pouvez, ça c'est ce que feront les communistes, baisser, diviser par deux le temps de travail, pour le même la même quantité produite. Il s'agit là d'augmenter, d'utiliser la science, la technologie, pour baisser indéfiniment le temps de travail. Et je ne comprends pas cette histoire de paradis et de religion, honnêtement. Enfin, je, je, c'est pas comme si j'avais pas déjà entendu cet argument sous différentes formes depuis 20 ans que je milite. Mais là, Bernard le, le défend avec, il faut le dire. Hein, Certaines allant. Euh, mais je ne vois pas ce qu'il y a d'utopique, de, de fantastique, d'extraordinaire à estimer que l'humanité a développé justement la science, la technologie, les merveilles de la technologie moderne euh, à un niveau tel que pour la première fois de l'histoire, c'est ce qu'expliquait Marx, il est possible de satisfaire les besoins matériels élémentaires de l'ensemble de l'humanité sans qu'une fraction de l'humanité exploite brutalement une autre fraction de l'humanité. Je ne vois pas ce que ceci a d'extraordinaire, pas du tout. Euh, ou que les hommes oppriment les femmes, ou qu'on mène des guerres impérialistes en permanence comme en, comme en ce moment. Qu'est-ce que ça a d'utopique Je vais vous donner une petite citation de Lénine à ce sujet. Il était assez... Tu pardonneras le ton de Lénine, c'est pas moi. Du point de vue bourgeois, il est aisé de traiter un semblable régime social, le communisme, tel que je l'ai décrit, de pure utopie, et de railler les socialistes qui promettent à, chacun, à chaque citoyen le droit de recevoir de la société sans aucun contrôle sur son travail, autant qu'il voudra de truffes, d'automobiles ou de pianos. C'est à des railleries de cette nature que se bornent aujourd'hui encore la plupart des savants bourgeois, qui révèlent ainsi leur ignorance et leur mentalité de défenseur intéressés du capitalisme. Je ne te traite pas de défenseur intéressé du capitalisme, Bernard. Mais la non, chose. Tu, tu, tu, me, tu, me, tu, le, tu fais Lénine qui le fait. C <rire> Je fais Lénine C répondant. C'est la spécialité de Staline, d'ailleurs. C'est de s'appuyer derrière Lénine pour faire le contraire de Lénine. Il a tué Lénine, Staline, puisque Lénine voulait. Okay. Qu'il ne soit pas le secrétaire général du parti au congrès de 24, il était très malade. Et, euh, il, il, va il, il avait. Je, je termine. Parce que, parce que tout ça est très stalinien et qu'il est très important de bien définir le stalinisme. Hein. Le stalinisme, c'est à la fois euh, un crime de masse, parce qu'il y a une prise du pouvoir d'État sans aucun préalable dans la prise du pouvoir des travailleurs sur le travail. Et c'est ce qui alarmait énormément Lénine à partir de 1920, 21, 22. C'est pour ça qu'il a fait la NEP. Et qu'il a euh, tenté de convaincre ses camarades de ne pas renommer Staline à la, à la direction du secrétariat général du parti. Sauf qu'il était très malade que Staline l'a laissé mourir, l'a isolé dans sa chambre, l'a transmis au code des papiers qu'il transmettait, etc., etc. Tout comme d'ailleurs, je rappelle qu'il a laissé en prison et mourir en prison, Gramsci, parce que Gramsci était un opposant euh, à, à l dans l'international communiste à Staline, et que Staline, qui est un anticommuniste forcené, <coughs> au nom d'un étatisme qui va, par en haut, construire le socialisme, <coughs> euh, a, a eu l'énorme astuce de se réclamer en permanence de Lénine et de Marx, un Lénine et un Marx complètement dénaturés, je pense par exemple à un matérialisme historique, à un matérialisme dialectique, un bouquin qu'il a, qu a fait écrire par ses sbires à la fin des années 30, qui a été le catéchisme euh, des, de, de, de, de trop de mouvements ouvriers euh, et, et qui fait que si aujourd'hui nous avons tiré euh, les leçons des crimes de Staline, nous n'avons pas créé tiré les leçons de son imposture idéologique. Et dans l'imposture idéologique de Staline, il y a la séquence, prise du pouvoir d'État, socialisme, communisme. Merci Bernard, je me pouvoir répondre. Oui. Je ferai attention à mes citations, je promets. Ah ben je, je, je, je tenais à la, à la, à la produire parce qu'elle euh, répond précisément à ce point. Une utopie irréalisable, etc. Je, je, ne, vois pas, je ne vois pas pourquoi ce qu'il y a d'utopique là-dedans, ce qu'il là y qui a de religieux là-dedans. Donc, en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme, aujourd'hui, au XXIe siècle, je veux, en finir avec les classes sociales. Non, je sais qu'on euh, n'est pas habitué à ça, mais Marx, Engels, Lénine, etc. ont démontré précisément quoi Que les, le système capitaliste a joué ce rôle éminemment progressiste, qu'il a, a développé la science, la technologie et les forces productives à un, un rythme et à un niveau inédit dans l'histoire de l'humanité, posant pour la première fois la possibilité d'une organisation économique et sociale qui se passera de l'exploitation du travail des uns par les autres, oui, et également des merveilles du marché, parce que je ne suis, suis absolument pas d'accord avec l'idée que le marché, et donc la monnaie qui va avec, sont, est l'instrument le plus efficient, euh, après tout, on en a eu la preuve, malgré le, les crimes du stalinisme dans, en par, dans Union soviétique, où certes, le marché n'avait pas été totalement éliminé, mais l'économie était nationalisée, centralisée et planifiée, bureaucratiquement. Et malgré ce bureaucratisme, comme Trotsky l'a expliqué, notamment dans, notamment dans la Révolution trahie, l'abolition la, la, la, de l'économie de marché a permis un développement des forces productives absolument inédit dans l'histoire. On peut, on peut dire ce qu'on veut du, de, de, de l'Union soviétique, et euh, je suis Trotsky, je ne suis absolument pas fan de la bureaucratie stalinienne, évidemment, mais comme le disait Trotsky, l'Union soviétique a démontré, non pas dans les pages du capital, non pas dans la théorie, mais dans le langage de l'acier, du ciment et du pétrole, la supériorité de la planification démocratique de l'économie sur l'économie de marché. Ça a été démontré. Et donc je ne vois pas ce qu'il y a d'utopique à supposer que si euh, on n'avait pas affaire à un régime stalinien, mais à un état ouvrier sain, euh, on puisse accomplir mieux encore. Euh, sur, euh, sur, le, le, sur le productivisme, j'ai répondu. Enfin, oui, j'ai répondu. Euh, sur le programme de Gotha, je ne suis pas d'accord pour faire du, quota, du programme de Gotha une exception. Je ne suis pas d'accord non plus pour dire que le programme de Gotha était une réponse à des arguments sociodémocrates. Dans le passage qui nous intéresse de la critique du programme de Gotha de Marx, Marx répond à, à l'idée de la salle qui est farfelue selon laquelle le travailleur doit obtenir l'intégralité, en retour sous forme de, de salaire, l'intégralité de ce qu'il a produit. Et que ce sera ça, c'est ça le projet. Il dit, ouais, sous le capitalisme, on se fait prendre une partie des richesses qu'on a créées. Il euh, faudrait que, la salle disait, faudrait que le travailleur soit payé l'intégralité de sa propre production. Marx il dit, euh, objection, à votre honneur, euh, sous le communisme, ce ne sera pas comme ça. Euh, il, y aura, euh, il, il explique la défalcation des frais des de moyens de production, des fonctionnaires, de ceci, de cela. Il explique comment, finalement, il s'attaque à cet argument. Et il explique comment, finalement, le, le, le, le, les salariés n'auront sous forme de salaire direct qu'une fraction de, des richesses qu'ils ont créées, et le reste, ils l'auront sous forme de services publics, etc. Et c'est à cette occasion-là qu'il développe, dans le programme de Go, dans la critique du programme de quota comme dans sa correspondance, comme dans des passages du Capital, et comme dans bien d'autres textes de Marx, ce qui n'est absolument pas un point de vue social-démocrate. C'est étonnant que tu dises ça, Bernard, parce que la social-démocratie, se, au sens moderne du terme, hein, les réformistes, ne se caractérisent absolument pas par l'objectif d'en finir avec les classes sociales, euh, l'État, le marché et la monnaie. Allez interroger François Hollande sur ce sujet, je vous garantis que son opinion est assez fermement contre. Ils sont adaptés au système capitaliste. Il n'y a, a même pas de phase de transition vers quoi que ce soit. Est on, est dans le, on est dans le capitalisme, on y reste, on l'aménage, ou on promet qu'on va l'aménager pour le bénéfice des travailleurs, et puis quand on est au pouvoir... On obéit aux ordres de, aux ordres de la bourgeoisie. C'est ça, aujourd'hui, la social-démocratie. Je ne vois pas le rapport entre la social-démocratie et la théorie de la, trans, du, du, du, de la transition du capitalisme au communisme. Ils n'en hein. ont rien à C'est pour ça dans l'histoire. La social-démocratie, aujourd'hui, ce n'est pas la social-démocratie <rire> allemande de la fin de 19 Ça n'a rien à voir. D'accord, je termine. C'est une faute, sur faute un intellectuelle que tu, que tu fais là. Sur la question de l'élection présidentielle, euh, je laisserai bien merci le souhaite formuler son, son opinion nous en Révolution comme c'est marqué dans cet excellent journal que je vous suggère tous d'acheter puisque la monnaie existe encore de facto c'est nécessaire à ce stade pour nous euh, 2 euros il y a marqué votez Mélenchon, lutter pour le socialisme on s'est pas mal creusé la tête sur, pour le mot d'ordre on a mis le même qu'en 2017 euh, <rire> votez Mélenchon parce que sauf erreur de ma part en face, l'alternative, c'est Le Pen ou Macron. Alors là, c'est même pas la social-démocratie, d'accord C'est la destruction, c'est annoncé, la destruction des conquêtes sociales, l'offensive directe du grand patronat. Donc Mélenchon, pour écarter Le Pen et Macron, mais lutter pour le socialisme, parce que malheureusement, le programme de Mélenchon n'est pas le programme euh, du socialisme, que c'est un programme réformiste, très progressiste, dont on soutient les aspects progressistes, mais qui ne va pas assez loin selon nous, ce qui exposerait le gouvernement de Mélenchon s'il arrive au pouvoir à une contre-offensive de la bourgeoisie qui ne tolérerait pas euh, la mise en œuvre de son programme euh, euh, social, progressiste. Et donc, euh, il, faudra, il faudra que le peuple se, se mobilise euh, massivement pour, euh, pour défendre un euh, gouvernement contre l'offensive de la bourgeoisie et pour pousser... Le processus jusqu'à la, jusqu la transformation révolutionnaire de la société, ce qui nécessite un parti révolutionnaire. Évidemment qu'il faut construire. Voilà la position vite fait sur euh, l'élection présidentielle. J'arrête là. Merci beaucoup, Jérôme. Et si ça vous va, bah je vous propose qu'on mette fin au débat et de regarder euh, les tables que nous avons. Euh, Au-dessus, nous avons les livres de Bernard Friot, les, euh, les livres, les brochures, et le journal de Révolution. N'hésitez pas à y faire un tour, à discuter avec les militants. Euh, tout le monde aura plaisir à parler avec vous. Bonne soirée